Bonjour, vous connaissez Terre de Liens Comment Vous êtes ici devant notre stand, alors je vous demande si vous connaissez Terre de Liens. Euh, Terre de Liens, oui, c'est ce mouvement de retour à la nature, la sobriété, avec le petit monsieur Bazané qui fait des conférences. Pierre Rabhi, ah non, lui c'est Terre et Humanisme, c'est pas nous, nous c'est Terre de Liens, vous connaissez euh, oui, oui, c'est c'est ce centre écologique vers Grenoble, où ils font tout plein de stages de jardinage bio. Terre vivante Ah non, c'est pas nous. Nous, c'est Terre de Liens. Vous connaissez Attendez, attendez que ça va me revenir. Ah, c'est cet organisme qui envoie des randonneurs sac à dos sur les chemins du monde entier. Terre d'aventure Ah ben non, c'est pas nous. Nous, c'est Terre de Liens. Vous connaissez eh non, non, je suis désolé, je ne connais pas. Alors Terre de Liens, c'est un grand mouvement citoyen qui collecte des fonds pour acheter des fermes et les confier à des paysans respectueux de l'environnement. Eh, dites, en voilà une bonne idée. On soutient une agriculture biologique et locale. Ah, dites, mais c'est vraiment bien de faire ça. Oui, oui, je vous félicite et vous souhaite bonne continuation dans ce beau projet. Au revoir, madame. Et hey, attendez Pour faire ce beau projet, Terre de Liens a besoin du soutien de ses adhérents. Des adhérents comme au club de foot Voilà Le club de foot, la chorale, le foyer rural, partout on paye une cotisation. Oh puis chez nous, c'est pas cher, pensez donc 20 euros, 20 euros pour l'année Profitez-en hein. Ça n'a pas augmenté depuis, pouf, puis bien trop longtemps. Ah, Je dois dire que 20 euros pour soutenir les paysans bio, c'est raisonnable. Allez, c'est mon jour de bonté, j'adhère. En voilà un beau geste. Venez donc ici pour remplir le bulletin. Voilà. Vous voulez du liquide, j'ai un billet de vin. Non, non, non, on vous écrira. Vous n'avez qu'à signer, c'est très bien, merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur, de la part de Terre de Liens. Je vous en prie, madame, c'est bien normal de faire un geste pour l'environnement. Au revoir et bonne continuation. Et hey, attendez Vous pensez bien que pour acheter toutes ces fermes, c'est pas avec des petits billets de 20 euros qu'on va y arriver. Ah non Regardez Regardez cette carte de France. 150 fermes, presque 150 fermes qu'on a déjà achetées. Ah, oh, je dois dire que c'est impressionnant et vous savez combien ça coûte une ferme Ah non, non, je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien, la maison d'habitation, qu'il faut refaire du sol au plafond, et puis les bâtiments agricoles, les hangars, les serres, les bergeries, et puis les, les hectares de terrain, tout ça, ça fait des milliers d'euros Ah oh, Alors ça, je n'y aurais jamais pensé C'est pour ça que Terre de Liens fait appel à l'épargne citoyenne. Comment ça Eh bien voilà, vous, vous achetez des actions pour placer votre épargne chez nous, et puis nous, avec ça, on achète des fermes. Et et mon argent Eh bien, vous, vous le reprenez quand vous voulez, puisque c'est de l'épargne. De l'épargne, de l'épargne euh, comme une vraie épargne Je viens de vous le dire. Alors, pas d'hésitation vous avez bien quelques sous qui traînent. Vous allez les placer chez nous. Alors, vous en voulez combien des actions Une, deux, dix C'est que, c'est que, je n'ai pas tant d'argent qui traîne, comme vous dites. Je comprends. On va y aller doucement. Euh, vous en voulez une, deux Elles sont à combien 103 euros. Ah, quand même, euh, j'espère que ma femme sera d'accord. Mais bien sûr qu'elle sera d'accord. Pensez donc elle sera très fière d'avoir de l'argent placé chez Terre de Liens. Grâce à vous, des paysans vont s'installer dans de jolies fermes et nous produire de la nourriture de qualité. À chaque fois qu'elle verra des vaches dans un champ, votre femme, elle pensera à ses actions. Euh, sans doute, sans doute. C'est vrai que elle est très sensible au bio. Oui, peut-être que vous avez raison. Oui, ça va lui plaire. Allez, pas d'hésitation, j'achète 10 actions. Ah, vous êtes un homme de décision. Venez donc remplir le bulletin, là. Vous, vous voulez un chèque Non, non, non, on vous écrira. Vous n'avez qu'à remplir, signer, ça c'est pour vous. Je vous remercie beaucoup, monsieur, de la part de Terre de Liens. Je vous en prie, madame. Et maintenant, je vous laisse que je dois retrouver ma femme pour lui raconter tout ça. Au revoir et bonne continuation. Hé, attendez vous êtes un homme généreux et je crois qu'au fond, vous voulez en faire un peu plus pour soutenir Terre de Liens. Je le vois, je le vois dans vos yeux que vous avez envie de faire un don. Un don? Oui, un don pour soutenir nos projets. C'est que, c'est que je n'y ai pas réfléchi. Attendez que je vous explique. Quand vous faites un don à Terre de Liens, il y en a une partie qui est déductible de vos impôts. Si bien que si vous nous donnez 100 euros, en fait, ça vous coûte que 34. Ah bon Et et si je donne 200 Eh bien, ça vous coûte 68 euros. Ah <rire> Eh bien, dites, voilà qui est intéressant. Cette histoire de déductible des impôts, eh bien, pas d'hésitation, je donne 500 euros. Ah Bravo Je savais bien que j'avais affaire à faire un généreux mécène. Venez donc ici pour remplir le bulletin. Voilà, vous voulez ma carte bancaire Non, non, non, on vous écrira, c'est ça, vous n'avez qu'à signer. Je vous remercie beaucoup, du fond du cœur, de la part de Terre de Liens. Je vous en prie, madame. Vous savez, ça me fait bien plaisir de soutenir l'agriculture euh, euh, paysanne et biologique et locale et, et, et tout ça. Au revoir et bonne continuation. Et attendez, je vois que vous êtes dynamique. Et vous avez envie de vous rendre utile pour sauver le monde agricole. Terre de Liens a besoin de gens comme vous. Venez donc rejoindre notre groupe local de bénévoles. Ouh, vous verrez, on fait un travail formidable. C'est que, c'est que, mais, mais, mais je n'y connais rien, moi, au monde agricole. Vous inquiétez pas, Terre de Liens vous propose un tas de formations En un rien de temps. Vous allez tous savoir sur, sur la fondation, la foncière, la haine, les AT et les GL. Et puis, euh, la CSP, la CSF, la CGL, le pôle mcc les RIR et les RIA. Et nos porteurs de projets, nos PP, avec leur DJA, les SMI, le CUMA, le BPREA. Et puis bien sûr, le PLU, la SAFER, la CONF, la DA, le CIVAM, Impact, la CCVD et la CDP9. C'est un cours de langue étrangère <rire> Oh, mais vous êtes un comique, vous Oh, ça va être drôlement sympa de vous avoir dans notre groupe local. Euh, la prochaine réunion, c'est... Oh, c'est mercredi. Vous êtes libre en soirée Mercredi, mercredi, mais il y a des racines et des ailes à la télé. Vous le regarderez en replay. C'est comment votre petit nom Hubert. Enchanté. Moi, c'est Mireille. Et où est-ce que vous habitez, Hubert à, à Vermenon. Vermenon. Oh, mais dites donc, c'est pas loin de chez Cécile. Quelle chance. Elle pourra passer vous prendre. Marquez-moi votre numéro de téléphone. Elle vous appellera. Ah, vous allez voir. Cécile, c'est une jolie blonde très souriante. Ah Alors, euh, d'accord pour Cécile, euh, donnez-lui mon téléphone. Elle a 70 ans, mais elle est fait vraiment pas. Ah Alors, euh, d'accord pour Cécile. Oh Dites donc, Hubert, il y a des gens là-bas qui attendent. Il va falloir que je vous laisse. Hein. J'étais ravie de faire votre connaissance. Et je vous dis à bientôt. Oui, oui, à bientôt. À, à mercredi. Au revoir, Hubert. Oui, oui, à mercredi. « Au revoir, euh, Mireille. »« Eh bien, je ne sais pas ce que ça vaut, ce terre de liens, mais on peut dire que leurs bénévoles, ils sont efficaces. »